Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des langues. Alors aujourd'hui je vais vous donner 9 conseils pour être bilingue. 9 conseils pour être bilingue, on se retrouve juste après le jingle. Avant de vous donner ces 9 conseils pour devenir, pour être bilingue dans une langue étrangère, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou une autre langue, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage gratuit qui se trouve en dessous de cette vidéo. Le lien est dans la description ou juste ici pour recevoir ce kit de démarrage et savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage. Des langues et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici ou ici euh, à la chaîne euh, Marathon des langues pour recevoir toutes les vidéos en avant-première donc tous les mardis et jeudis sur la chaîne à 20h30. Alors neuf conseils pour être bilingue. Mais avant de vous donner ces neuf conseils, euh, on va on va voir ce que signifie bilingue parce que bilingue c'est un mot qui soulève tellement de, de questions et de débats et de polémiques. Alors aujourd'hui on va voir ce que ça veut vraiment dire être bilingue parce que vous avez des personnes qui vont vous dire être bilingue euh, en fait alors tu as déjà ta langue maternelle et pour être bilingue il faut que tu parles deux langues étrangères. Donc ça fait trois finalement. Ça fait euh, pour moi c'est plutôt être trilingue. Tu as d'autres personnes qui vont vous dire non être bilingue c'est euh, parler sa langue maternelle et donc parler une deuxième langue. Donc ça veut, ça veut dire être bilingue. T'as d'autres personnes qui vont te dire mais pour être bilingue, euh, la question c'est mais quel niveau il faut atteindre pour être vraiment bilingue Est-ce que euh, il faut avoir un niveau B2, donc sur l'échelle euh, européenne Niveau B2, c'est un niveau intermédiaire avancé. Est-ce qu'il faut un niveau C1, donc un niveau avancé Ou alors, est-ce qu'il faut parler parfaitement la langue Et ça, c'est souvent ce que j'entends. Oui, pour être bilingue, il faut parler parfaitement. Alors, parler parfaitement une langue, pour moi, ça ne veut rien dire parce que parfaitement... Euh, déjà dans notre langue maternelle on ne parle pas parfaitement on fait des erreurs donc dire euh, pour être bilingue il faut parler parfaitement pour moi ça veut dire eh bien on ne sera jamais bilingue donc si on prend euh, la définition du larousse du mot bilingue alors qu'est ce qui nous dit le larousse nous dit être bilingue bilingue ça veut dire c'est une personne qui parle couramment de langue alors autre débat, mais qu'est-ce que ça veut dire couramment Alors couramment, ça veut dire parler avec fluidité, parler avec aisance. Et donc, euh, si on s'en tient à cette définition, parler de langue, eh bien, ta langue maternelle, c'est une langue. Et une deuxième langue, eh bien, une langue étrangère, ça fait deux langues. Donc, ça veut dire être bilingue. Euh, ensuite, pour le niveau, on a dit parler couramment. Euh, parler couramment, c'est parler avec fluidité. Donc, si vous atteignez, euh, donc concrètement, si vous atteignez le niveau B2, intermédiaire avancé, euh, ça veut dire parler couramment une langue. Donc, être bilingue, euh, concrètement pour moi, ça veut dire c'est la capacité à passer d'une langue à l'autre sans difficulté. Et donc, euh, aujourd'hui, je vais vous répondre euh, à cette question. Je vais vous donner neuf conseils pour être bilingue. Donc, pour savoir comment parler couramment. Une autre langue au niveau b2 donc si vous vous posez cette question c'est sans doute que vous que vous êtes soit dans le premier cas c'est à dire que vous êtes bloqué à l'oral vous n'arrivez pas à, à débloquer cet oral vous n'osez pas parler euh, ou alors vous êtes dans le deuxième cas vous a, vous osez parler mais vous vous rendez compte que ça bute encore sur les mots et que c'est pas encore assez fluide comme vous aimeriez que ça le soit donc je vais vous donner ces 9 conseils tout de suite alors, le premier conseil, c'est que vous devez être en immersion, en immersion, je le répète, en permanence dans la langue que vous apprenez, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou une autre langue. Ce sont des conseils qui s'appliquent pour toutes les langues. Alors, en immersion, ça veut dire quoi Il faut que la langue fasse partie intégrante de votre vie. C'est-à-dire, euh, votre téléphone devra être en anglais, euh, votre télé devra tourner en fond sonore, en anglais, vous devrez regarder des séries en anglais, lire en anglais ou la langue que vous apprenez euh, vous devez vous devrez mettre des post-it partout chez vous, voilà vous devrez vraiment être tout le temps dans, dans cette immersion linguistique parce qu'une langue ça ne s'apprend pas comme à l'école, deux heures par semaine. Non, si vous voulez vraiment progresser, c'est avec la répétition, avec cette immersion, vous allez vraiment progresser, progresser, et ça, ça va vous aider pour l'oral, évidemment. Le deuxième conseil, c'est de pratiquer. Alors, c'est très bête comme conseil, c'est de parler, de pratiquer, mais je vois encore beaucoup trop de gens ne pas pratiquer, ne pas parler. Euh, en fait, c'est comme si vous décidiez de passer votre permis de conduire sans jamais avoir démarré euh, votre voiture. Donc, en fait, il y a différentes manières de faire. Si vous êtes plutôt dans un niveau débutant, euh, la première chose, c'est que vous allez donc parler à voix haute, vous parler à vous-même ou imaginez que vous parlez euh, à quelqu'un. Vous allez prendre un nounours, un coussin, peu importe. Vous allez, euh, donc pour les thématiques, par exemple, raconter votre journée, dire comment euh, vous vous sentez, parler du temps... Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Imaginez que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Euh, vous imaginez que vous rencontrez un ami, que vous faites les courses. Et si vous êtes plutôt à un niveau avancé, eh bien, imaginez que vous avez un rendez-vous professionnel. Vous pouvez également faire le résumé d'un podcast que vous avez écouté, euh, par exemple, dans votre voiture. Euh, faire le résumé d'une vidéo que vous avez vue, euh, le résumé d'un livre que vous avez lu. Euh, choisir un sujet d'actualité, donner votre opinion. Voilà, il y, y a vraiment énormément de sujets. Choisissez ce que vous voulez, mais faites-le à voix haute. Et si ça bloque, si de mots ne, des mots ne viennent pas, eh bien tout simplement, euh, cherchez la traduction, écrivez-le et vous le saurez pour la prochaine fois. Et aussi, euh, petit conseil bonus, je vous en parle dans la vidéo que je mets juste ici. Euh, je vous explique pourquoi c'est très important en fait de vous, de vous enregistrer et de vous réécouter juste après pour euh, quand vous parlez à voix haute. Donc, donc ça, c'est la technique Mozart. Je vous mets le lien ici. Et euh, autre bonus, autre conseil bonus par rapport à ce deuxième point, c'est de traduire vos pensées. Parce qu'on a des milliards, des millions de pensées qui nous traversent l'esprit en français toute la journée. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en attraper quelques-unes, donc pas toutes parce que sinon vous seriez débordés. Euh, Chopez-en quelques-unes dans votre journée et traduisez-les dans la langue que vous apprenez. Et bim, euh, il faut que ça soit un automatisme tous les jours dans la langue. Troisième conseil, ayez une routine. Encore une fois, une langue ne s'apprend pas deux heures par semaine. Ayez une routine, ça s'apprend tous les jours. Euh, il faut que par exemple le matin, dès que vous prenez votre café, bim, déclencheur, il faut que vous euh, ayez le réflexe Hop, je prends ma méthode Assimil, je prends mon application MosaLingua, je prends, euh, je sais pas, je prends mon calepin pour écrire. Peu importe, mais il faut que ça soit un déclencheur. Par exemple, le soir, hop, réflexe, je regarde un épisode d'une série euh, en VO. Voilà, ayez comme ça une routine de la langue que vous apprenez, dans la langue que vous apprenez euh, tous les jours. Quatrième conseil, supprimer les obstacles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va enlever toutes les prises de décision. On va du moins les réduire parce que prendre une décision, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, si vous les prenez en amont, par exemple, euh, là, si votre déclencheur, c'est votre café et que euh, vous devez, euh, vous savez que vous allez, euh, vous aviez décidé que vous alliez faire du, du MosaLingua ou du Assimil, si euh, votre MosaLingua est au bout de la pièce et qu'il faut que vous le leviez, que vous allez le chercher, euh, que euh, vous hésitez entre votre assimile ou votre MosaLingua, ça va vous prendre de l'énergie et c'est ce qui va vous créer la flemme de le faire. Donc supprimez tout ça, euh, comment on fait Eh bien en le décidant en amont. Euh, vous allez décider que tous les matins, euh, vous allez, donc le, ça fait le lien avec le, le conseil précédent, tous les matins, ça sera MosaLingua ou Assimil ou une autre source, peu importe, mais vous l'aurez décidé en amont. Et aussi, pour supprimer euh, cet espace, euh, cet obstacle, ayez toutes les ressources à disposition. N'ayez pas un stylo au bout de la pièce, votre livre de l'autre côté, euh, autre chose cachée sous le, sous le coussin. Ayez tout à disposition au même endroit. Ainsi, ça sera moins difficile pour pour s'y mettre et vous aurez moins de, de, de chances d'avoir des excuses de ne pas le faire. Et euh, encore une fois, choisissez votre routine en, a, en avance. Donc, choisir votre routine, c'est-à-dire donc décider... Quand et comment vous allez le faire C'est comme si vous décidiez d'aller à la salle de sport une fois par semaine, tous les mardis par exemple. et eh bien, vous savez que le lundi, votre sac de sport sera prêt en amont. Il sera dans votre voiture, il sera avec vous. Ça sera prêt. C'est la même chose avec les langues. Ensuite, cinquième conseil, vous l'aurez compris, soyez régulier. Régulier, régulier, régulier. C'est comme ça que vous allez vraiment progresser et pour avoir des euh, des résultats significatifs dans une langue, eh bien, euh, et travailler, enfin étudier, prenez du plaisir dans votre apprentissage, au moins 30 minutes à une heure par jour. Alors oui, je vois déjà que vous avez des yeux comme ça en train de me regarder, vous dire oh là, une demi-heure par jour, c'est énorme. En fait, non, pas du tout. Si vous divisez en créneaux. Euh, par exemple, 10 minutes en, en, en différents créneaux, 10 minutes au long de votre journée, ça représente rien du tout et ça sera encore plus efficace de le faire de cette manière. Ensuite, euh, sixième conseil, euh, se focaliser sur l'essentiel. Arrêtez d'apprendre des trucs qui ne vous servent à rien au début. N'allez pas apprendre du vocabulaire qui ne va pas vous aider à euh, parler. Euh, à débloquer votre oral. Vous n'allez pas apprendre les meubles de la maison pour avoir votre première conversation. Vous n'allez pas caser euh, les meubles de la maison dans votre première conversation. Allez chercher le vocabulaire euh, allez chercher le vocabulaire comme si euh, vous alliez parler avec quelqu'un. Imaginez euh, ce, que vous alliez, ce que vous allez dire à quelqu'un que vous ne connaissez pas et allez chercher le vocabulaire en conséquence. Euh, c'est pareil pour la grammaire ou la conjugaison. N'apprenez pas toutes les exceptions tout de suite, mais utile, euh, prenez ce qui va vous servir immédiatement. Donc, qu'est-ce que c'est Présent, passé, euh, futur. Voilà, avec ça, vous pouvez vous débrouiller et au fur et à mesure, vous allez vous améliorer en allant chercher des trucs un peu plus complexes. Donc, où on trouve ce vocabulaire euh, essentiel, sans superflu Eh bien, vous pouvez le retrouver dans les fiches pédagogiques que vous retrouvez juste ici. En anglais ou en espagnol, vous aurez uniquement du vocabulaire essentiel qui vous permet euh, de parler rapidement avec des, des natifs, avec des vraies personnes. Vous allez retrouver le vocabulaire, euh, les 20% de vocabulaire qu'on utilise dans 80% des cas dans une langue. Donc, arrêtez de vous focaliser sur les trucs inutile. Je vous mets tous les liens dans la description pour retrouver les fiches pédagogiques. Septième 7, sept, c'est comme ça. Septième conseil, euh, le plaisir. Faites-vous plaisir dans votre apprentissage. Arrêtez d'apprendre euh, par euh, contrainte. Si vous n'aimez pas apprendre avec un livre de grammaire, balancez votre livre de grammaire. Faites des choses qui vous plaisent. Si euh, vous aimez euh, regarder des séries, mettez les sous-titres en VO. Notez le vocabulaire, notez des structures de phrases, revoyez les séries, faites, prenez ce qui vous fait plaisir. Il n'y a pas... En fait, c'est ça le, le, la solution miracle, comme souvent on me demande la, la pilule magique, c'est de vous faire plaisir dans votre apprentissage. Sinon, vous allez abandonner, donc euh, prenez du plaisir, hyper important. Huitième, donc Huitième conseil... Ayez une vision claire. Sachez où vous allez. N'allez pas mettre euh, Espagne sur votre GPS alors que vous voulez aller à Madrid. Vous allez arriver. Euh, Espagne, c'est très très large. Sachez où vous allez, c'est-à-dire ayez une échéance. Sachez où vous. Euh, dans combien de temps vous voulez parler la langue À quel niveau Quel niveau vous voulez atteindre euh, Est-ce que c'est un niveau B2, niveau intermédiaire Est-ce que euh, si vous voulez être bilingue, oui, ça sera un niveau B2. Euh, et pourquoi c'est important d'avoir une échéance Parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'échéance, eh bien, vous n'allez pas savoir la somme de travail que vous devrez mettre en place tous les jours. Si vous donnez une échéance de 3 ans, eh bien, vous allez bosser 5 minutes par jour. Enfin, vous allez vous démotiver, alors que si vous donnez un... Un objectif assez ambitieux comme six mois ou moins d'un an eh bien vous savez que vous allez devoir bosser 30 minutes ou une heure tous les jours et euh, vous savez que si vous dérogez à cette règle eh bien vous comprendrez pourquoi vous n'aurez pas atteint cet objectif donc sachez où vous allez et quand vous y allez et donc dernier conseil neuvième conseil soyez obsédé, obsédé par la langue que vous apprenez il faut que ça soit euh, ça fasse encore une fois partie intégrante de votre vie euh, il faut que vous soyez euh, toujours, que vous profitiez de chaque occasion pour euh, apprendre la langue, que ça soit euh, les notices derrière boute vos bouteilles de shampoing, des panneaux, euh, un mot qui passe, peu importe, chaque petite action vous apportera du résultat, et euh, avec l'effet cumulé de tout ça, eh bien, ça va vous permettre d'avoir des résultats euh, significatifs dans votre progression pour être bilingue Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ces neuf conseils. Euh, N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager cette vidéo surtout. C'est très important de la partager si vous voulez euh, aider d'autres personnes qui apprennent une langue dans votre entourage. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, à très vite